Allo, allô allo, allo. Allô. Voilà, le son est là. Maintenant, je crois que le son est arrivé. Ah, vous le mettez en bas là. Pourquoi? Allo, allo, allo, allo. Voilà. Ah, mon Dieu. Je vais devoir recommencer. Donc, c'est pas grave. Je, je vais essayer d'être bref. Parce que là, je crois que la batterie est presque finie. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, je retourne re re sur là, bah, malgré ni et Katani. ma Mouane Katani déjà, et Vidal a bossé katana Katana parce qu'il n'y avait pas le <tos> sang. Et que Vidal est Katani parce qu'il n'y avait <tos> pas les euh le sang. Et que c'était que... très difficile pour moi de. De parler, il n'y avait pas les sons. C'est pour cette raison je suis entre je suis obligé de recommencer cette vidéo. Bon, je vais essayer de faire bref pour que les choses ne soient pas euh, pris l'ennui et encore. On va recommencer. C'est pas grave donc. La vie c'est comme ça. Il y a les hauts et il y a les bas. Donc je suis entre en de dire que la bah, situation il y a beaucoup d'ambitions comme vous voyez la la sujet la situation politique au le donc dans le bas avons déjà kala dans le avons dans que nous avons que nous devons savoir toujours pourquoi parce que pourquoi toujours Bundela. Ah, merci ma sœur. Ah, merci, merci, c'est audible maintenant. C'est cool. pas grave, on va, on, va, on va essayer de faire comme ça. On va essayer, excusez-moi, j'ai essayé pendant 45 minutes, les gens qui se sont connectés. J'ai essayé pendant 45 minutes. Là, vous savez, on est en train de refaire notre studio. On est en train de faire notre studio et les travaux marchent très bien hier parce qu'on a travaillé durement. Jusqu'à là, on est en train de travailler. Bientôt, nous allons être à Kinshasa sur TNT. Et puis, notre objectif, comme je vous ai expliqué la première fois, objectif du saut il y a 10 amis, deux amis qui ont un contrôle d'abord, les médias. Vous savez, quand vous avez le contrôle des médias, vous pouvez passer les messages. Et les peuples qui est éduqués, les peuples qui ont une information, ne vont permettre faire des décision. Les combats que nous faisons, il y a des combats, on ne va pas pour nous-mêmes. Je vous ai dit que... On n'en vit pas les députés qui sont là-bas. Si les gens qui sont partis avec Félix au pouvoir, avec une chassa, ils pensent que, bah, ça, ça, ça, ça, ça, ça n'est rien du tout. Parce qu'il y a des Congolais ici en Europe, ça je peux vous garantir. Oui, un bah, ben, bon moment, on a idée coller comme député, on a mais calme. Il y a des médecins, il y a des gens, par exemple, il y a un ministre qui est avec euh, bah, Félix là-bas, que je connais personnellement, en Belgique c'est presque un millionnaire. Hein, parce qu'il a, c'est un médecin j'ai eu la chance et, euh, je ne vous dirai pas les noms juste pas la polémique on ne se bat pas pour l'argent pour aller chercher les postes moi je vous ai dit tout le temps que euh, si je veux aller travailler au Congo je vais aller travailler d'abord ça va être pour mon, pour mon peuple je vous ai dit que moi je viens du village de l'équateur je suis un villageois de l'équateur et mon peuple euh, est en train de souffrir là-bas et moi la raison de mon combat c'est d'aller arranger les miens chez moi à l'équateur D'abord, vous ne pouvez pas changer les, euh, faire les choses pour les congos les Aïr, les Congos, les Kinshasa, si chez vous, dans votre village, à Guimena, comment il n'y a rien qui s'est passé Alors, si vous vous battez parce que euh, vous voulez arranger les congos je vais vous appeler des hypocrites, vous êtes des hypocrites, vous êtes des gens, euh, vous êtes en train de faire semblant, quoi. Vous faites euh, parce qu'il est impossible, bah, que, bon, est dans Kinshasa, si dans ton village, ça ne marche pas. Moi, mon objectif dans ces combats, c'est d'abord de corriger les erreurs du maréchal Mobutu. Je vous ai dit que je suis le président de Mobutistes et et Je suis fier d'être moi à Mobutu, c'est ce maréchal. Je respecte ceux qui insultent, pas de souci. Mais je vous dis ceci, regardez mon comportement, ne prenez pas les gens qui insultent ou déchirent le drapeau ou qui vous font des bêtises, que ce sont les enfants du maréchal. Moi, je suis le fils du maréchal Mobutu, politiquement. Et ça, c'est clair. Et je me suis mis debout, nous avons au moins 15 000 personnes, au moins 15 000 personnes qui adhèrent avec cette idée, c'est-à-dire de protéger l'unité nationale, celle que les maréchals nous avaient laissé, d'accepter où était le faute du maréchal et si possible de corriger un mot. C'est la raison de mon combat. Et mon combat ne se limite pas parce que je connais Félix et Félix est devenu président, pour moi c'est fini, non. Félix doit faire du travail pour qu'il fasse du travail, il a besoin du soutien de tout le monde. Nous avons un problème. Le problème était que le FCC, qui est le médiocre, dégage. Nous tous, y compris Félix. C'est pourquoi, c'est vrai que je soutiens Félix, mais je ne soutiens pas le défaut, les, les mauvaises actions de Félix. Ça doit être clair dans vos caboches. Et quand bien Fanda. C'est-à-dire que je ne suis pas un fanatique qui va soutenir, quand on Félix. Ndekolanga et Félix, la linguiomingi Félix, yoka, yoka, tout ça, ça, pas fait. non. Non. Mais, hein, je pense que nous, tous, comme on est, nous devions agir comme ça. C'est-à-dire que soutenir ce qui est bien, les bonnes actions, parce qu'il y a notre frère. Et lui, lui rappeler à chaque instant que les kabylistes ne sont pas. Ces gens-là ne peuvent pas vouloir que Félix réussisse. Écoutez-vous-même. Hein, les déclarations de de, de, de, de, de Shada si vous remarquez très bien les déclarations de ce politicien vous allez comprendre que il y a quelque chose il y a ce qu'on appelle les, les langages entre les lignes parce que notre objectif elle, ne doit pas le combat du combat ne doit pas être que Félix soit président ou Fayoulo. l'objectif du combat c'est d'abord de libérer les la, le, le peuple congolais, la misère, la dictature, la mac la, l'humanisme. Moi, je vous ai donné un exemple. Un député qui gagne 12 000, 8 000 dollars par mois, et les professeurs d'université en gagnent 500 dollars, 300 dollars. Et des fois, il n'est même pas payé pendant des mois, les médecins. Et dans un pays comme ça, vous voulez dire que vous êtes le défenseur du peuple. Les gens qui devraient se sacrifier d'abord, ça devrait être. Ceux qui disent qu'ils représentent le peuple, le député, ils ne le font pas. Et du coup, le travail est encore énorme. Mais le travail sera affaibli. Ne croyez pas que si le, le Kabilis, le FCC, essaie d'écarter Félix, ou bien Félix n'est plus au pouvoir, ou bien bah, s'initier, touche, ou bien bah, destituer, que vous, les gens de Fayoul, ou que vous, les résistants, que vous, qui êtes dans l'opposition, et que c'est vous qui allez prendre le pouvoir. C'est stupide de voir ça. Moi, je pense que dès qu'il y a une occasion, il y a conflit entre FCC et Félix, nous tous sommes devant être derrière Félix. Et vous ne faites rire des fois, vous dites que, moi je vous ai dit que les élections-là, c'était de la mascarade. Je n'ai jamais crié aux élections organisées par Kabila. Non. Je n'ai jamais crié aux élections organisées par Kabila. Je n'ai jamais. Il y a fait. Félix est devenu président, il est le président, bingo je vous ai dit au mois de février que le monsieur le président, sait ce que nous devons faire, nous devons jeter l'éponge, soutenir le monsieur et on avance. Non seulement de soutenir, protéger aussi notre pays. Parce que ce que vous oubliez, quand vous donnez les. On ne peut pas donner à Félix l'échec à blanc. C'est-à-dire qu'il un chèque ça un Congo de Molingi. Le Congo n'appartient pas à Félix. On doit soutenir Félix tout en disant à Félix certaines vérités. Ici, non, le président non. C'est ça un bon conseiller. Ne suivez pas les fanatiques qui pensent que ce que Félix a c'est qui Asaï Malam, Asaï Malam, Asali Kaka, Asaï Malam, Asali Bo. Non Ce sont les gens-là qui détruisent. Ce sont les mêmes gens qui étaient avec Kabila le père, même pas Kabila le père, Kabila le fils, et qui l'ont détruit. N'oubliez pas que moi, je te le jeune d'un côté du, de mon bouddhiste. Je vous ai dit ça. Je connais comme, quand vous avez des gens, vous avez un conseiller. Vous avez quelqu'un qui, tout ce que vous dites, les paroles d'évangile, hein, c'est très dangereux. Non seulement les dangers, ce n'est pas, pas que c'est très dangereux, le Messie vous dit des choses pour vous plaire. Moi, si j'ai quelqu'un à côté de moi, qui tout le temps est en train de me dire des choses, tout ce que je fais bien, il ne me corrige pas, il ne me dit pas, même en relation, même en amitié, même en relation homme et femme. Même en, même en amour, même en, au travail. Même parmi les amis. C'est lui qui aime vraiment une personne. Tu dis la vérité. Oui. Félix a le pouvoir. Pourquoi on ne s'est piraté jamais Je vais vous donne juste un exemple. Fayoul a dit, je savais Fayoul en France. Il a dit, euh, la solution que lui peut proposer, c'est le... Qu'est-ce qu'il a dit là Il a dit le en 2021, qu'il ait, qu ait les élections anticipées. Et quand j'ai regardé, il y avait des gens dans la salle, une centaine de personnes qui étaient dans la, dans la salle. Les gens, des, des gens très intellectuels. Moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas intellectuel, je suis villageois de l'Équateur. Hein. Mais les messieurs disent, vous disent, devant vous, la solution, moi, je réclame la vérité des urnes. La solution, la meilleure solution, il faudrait qu'on aille aux élections anticipées. En logique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand ma campagne vérité désire d'aller ici, élection anticipée qui va l'organiser, ça, ça va être Kabila qui va organiser les élections anticipées. Les élections anticipées, ça va, c'est pas, c'est pas Félix. Donc Félix est président. Point barre. Le vrai problème, c'est pas, ce n'est plus les doutes de douter que c'est Félix qui est président, c'est pas Félix qui est le président. Le vrai problème est que de faire savoir Félix qu'il doit marcher avec le peuple. Parce qu'on s'en fout du FCC. FCC s'est accroché de Félix. Je le répète encore. Félix a sauvé FCC, la de la colère à la population. Je vous le répète encore. Les kabilistes accepte de travailler avec Félix, ce n'est pas parce que ma ligne Félix est mine, ma ligne IDPS, mais ma UDPS est Mais j'avais dit quelque chose ici, je vis une vidéo du secrétaire général. Il y a UDPS et Augustin Kabouya. Quand je vis ça, je n'ai rien contre le monsieur. C'est un parti politique. Bon, les gens me diront peut-être que le monsieur n'est pas dans la politique, mais il a dit ceci. Seul, que 70%, il y a bateau qui travaille dans le ministère, il y a un bateau dépense, je vois un bateau Je me pose juste une question. Je vais juste savoir est-ce qu'on s'est battu pour que nous ayons du poste, des postes ou on s'est battu pour le peuple congolais C'est les congolais qui doivent avoir des fonctions. Imaginez aujourd'hui si le PS n'est plus au pouvoir. Ou comme mon père politique, le maréchal Mobutu CCC Kokumbenu Wazabanga. Le king. Voilà, viens dans la main. Il a Assad Babouzo Bébélé. C'est vrai. Abomisi Batebélé. C'est vrai. Abomisi Social à la C'est vrai. Mais là, on vient à la salle à la Congo. Si vous allez me haïr, haïssez-moi. Inuté, y'a en En tout cas, je suis le président des de non corrompus. Parce que moi, je ne suis, je suis pas corrompu. Je suis un non corrompu, moi. Tu ne peux pas venir m'acheter avec... Je, je vous ai dit que on doit se battre pour le Congo. Félix est au pouvoir. Félix doit faire les choses correctement selon la population, la volonté du peuple. Toute action positive de Félix, nous devons soutenir. Tout, je dis bien, toute action positive. Je dis, action n'y a sur Félix, nous devons soutenir. Action n'y a sur Yamabe, le là, nous devons dire à Félix, non. Vous savez Ce langage un partenaire doit finir. Félix fait continuer de le dire, Félix est un politicien. Mais nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là sont nos partenaires. Parce que Félix étant président et en boca, lui, à l'autre sens, volonté volontaire n'y a peu plus. C'est-à-dire, si il a déjà osé en prenant le pouvoir, en disant qu'il n'y aura pas chasse à l'homme, il a osé. Et a, il y a un risque à Zui, que la population va bah, y naïe, mais à protéger, excusez-moi les termes, ma bah, médiocre, je ne vais pas les insulter ici, à protéger ma bah, médiocre. Voilà. Parce qu'ils sont des médiocres. Donc, ils ne sont pas des médiocres parce que, sont oh, des bah, Rwanda, oh, bah, Burundi, bah, Pakistanais, non. Ils sont des médiocres parce qu'ils n'arrivent pas à transformer la vie de la population. Apparemment, on nous a dit que le président et, euh, Eduardo Santos d'Angola était venu du Sao Tome. Sao Tome. Mais regardez au moins en Angola. Il y a une classe moyenne. Le Congolais -de Angola. Il a construit des routes. Ça n'a rien à voir qu'il soit Angolais ou bien pas. angolais Mais il a construit chez lui. Si Kabila était pakistanais, rwandais, burundais, s'il avait arrangé les Congos, s'il y avait une classe moyenne, s'il y avait l'économie, euh, ils, ils, ils ont tourné bien, les Zali, Bulo, Zali, qui parlerait des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des de Tanzaniens Écoutez, quand Dieu a créé l'Afrique, je, je, je, je ne suis pas je ne me mélangez pas que je suis devenu rwandais, quand Dieu a créé l'Afrique... Ce n'est pas Dieu qui a donné les Congos. Ce sont les Blancs qui sont venus, ils ont divisé les Congos à Bessin. Bessin. Au Rwanda, il y a des Congolais qui sont là-bas et qui sont devenus même des Rwandais. Mais les gens qui sont là-bas n'osent pas opprimer la population. C'est pourquoi moi je vous ai dit que ces gens-là doivent nous respecter. La raison qu'ils ne, ne nous respectent pas, parce que nos politiciens descendent l'air pilote devant ces gens-là. On doit parler comme des hommes. On doit parler comme des hommes. Et croyez-moi, les Congolais ne sont pas des lâches. Moi, je me suis battu avec les militaires congolais. Quand on a dit, non, non, non, là, vous ne connaissez pas les Congolais. Vous ne connaissez pas les Congolais. Le problème des Congolais, c'est un problème de leadership. Le problème des Congolais, c'est un problème de chef Bazam Alamouté. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique, les responsables qui ont des responsabilités ne pensent qu'à leur ventre. Parce que vous savez, moi, moi je vais me battre avec des militaires au front et les militaires n'ont rien à manger. Rien à manger. Mais on se bat au front. C'est pas qu'on ne capturait pas des villes, on capturait pas des villes, on avait de l'argent. Pour que les militaires mangent, on doit se démerder. Et qu'est-ce qui s'est passé Les militaires commencent maintenant à, à rançonner les gens, y a au tout ça. Mais quand toi, tu es un bon leader, qu'est-ce que tu fais tu apportes une solution au problème. Parce que quand les militaires commencent à bloquer, je vous donne juste un exemple, hein, simple. Parce que si on donne les exemples d'autres personnes, vous allez dire que on est en train de donner, par ben, exemple, à Tomoussou, ou Quand on avait ouvert le centre de formation d'antiterroristes à Kassamboulou, durant la Deuxième République, je faisais partie des gens qui étaient allés là-bas. Vers la fin... On était parti là-bas, très jeune. Hein? Et les militaires étaient en train de bloquer les routes de Matabi. Parce qu'il n'y avait pas de rations. Bon, vous voyez, dans le colloque, on estime, on a mis des armes, on a militaires des armes, on a armes. Et les militaires qui avaient les armes, on a mis des armes qu'on bloquer ma lutte pour rançonner, qu'on bote la le qu'on bote la à tout ça. J'ai dit à un major qui était là, qui s'appelle un major Yangi, à la Suisse aujourd'hui, « Réalisez mon major, je peux apporter une solution à cette situation, comment tu peux le faire ?» D'abord, la première, chose où on va se fioser, la route Kinshasa Matadi. Il m'a dit « Mais comment on peut le faire ?» J'ai dit « Non, on n'oublie pas les, euh, les gens qui... » qui, qui, qui, les gens du camion, mais pour les sécuriser, on commence d'abord par mettre, hein, dans chaque véhicule qui va vers Matadi, on met un, un, un, un on sur la môme, on a armé, moi. Bon. L'objectif est là simple, ils allaient sécuriser qu'on sécurise, bon, parce que Soda, a appuyé, bah, bah, tout va pour attaquer, mais en tout cas, soit des amis, soit des amis, soit comme Matadi, raison, on ne demande rien. Mais ma sain, a, si on ne un panier pas, faire quelque chose dans le ils peuvent le faire. Barrière, il y a Kassamoulou, il y a des Barrière. Au <mère> moment <mère> ils ont toujours C'est moi qui avais ouvert ça. Première nuit, nous avons des bosseaux. Au tout, tu es semaine là. Tu es là. les pillages, mais quand le véhicule rentrait, maman a à bilan, elle a cotisé, elle a fait chaque camion, on a 3 à 4 sacs à foufou. Et la nuit il y a besoin 400 sacs à foufou que la population a contribué, à donner. 400 sacs Les entités qui ont fait ça ceux qui ont fait la formation de garde gardes rapprochés ben voulez dire 405, et qu'est-ce que je fais Je dis non, non, non, 405, on ne va pas. là, est parti, est parti, parti, est parti, tous est parti, tout est c'est-à-dire qu'on lit à la camp, à on n'avait plus faim. Jusqu'à que, à l'époque, le général Vumbo, avec le bengamai, j'ai eu l'idée là bien tout ça bla bla félicitations il y avait à manger et non seulement à manger pour les militaires même les officiers qui étaient avec nous qui étaient au moins qui détachaient la quartier place formation là parce que nous étions avec les Égyptiens mais comment qu'on une ration Il y à mades sous sac à sac à c'est à dire le camion là ce qui y est pour que tout dégagé en de son bibliothèque au cas faut somme, te partageant, de telle sorte que donc, soldats dérangent et puis automatiquement c'est pour vous dire quoi, c'est pour vous dire que le problème à Congo, il a problème de leadership, c'est pareil avec moi, les enfants comment est-ce que vous pouvez accepter que Mboka classe moyenne des mais parce que nous leur avons laissé la place, et maintenant, Dites-moi qui est le, euh, le politicien. Vous êtes en train de vous, de vous, de, de vous étonner. Kabila Niaokana, au Katoumbi. Mais c'est normal. Ce Kabila au Katoumbi. Mais c'est normal. Parce que, un, Katoumbi n'a pas fait les mêmes combats que vous. Félix a fait les mêmes combats que vous. Je sais que vous allez ça. C'est vous le dire. Mais le monsieur a fait le même combat que vous. C'est-à-dire le monsieur, vous maintenant vous Mais les maintenant notre président. Avant, il n'avait pas la responsabilité. Maintenant, il a notre pays entre ses mains. Est-ce que moto a mené les cabinets à Est-ce qu'on va au Bunda Non, moi ne pas ça dit moto, yo, qu'il mot y a des gens qui ont été c'est que les gens on voit que moi, à binou, Moi, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personnes On a couru un leadership pour autant. Man. On négocie. On discute. Admettons que Félix, c'est un collabo. Admettons que Félix est a trahi Mboka. Admettons que Félix est aïb Mboka. Mais Félix, c'est aller Congo entre ses en. mains. Les Congo, c'est notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire nous devons changer de stratégie et on travaille la Félix. C'est-à-dire quoi? Soutenir Félix, les soutenir quand il y a de bonnes choses. Le condamner quand il y a des mauvaises choses. Pourquoi? 1. Toi et moi, tu n'es pas arrivé à prendre le pouvoir entre les mains de Kabila. On n'est pas arrivé à prendre le pouvoir entre le mains de Kabila. Toi et moi, nous n'avons pas pu mobiliser la population pour marcher contre Kabila au Congo nous nous sommes limités en nous divisant, en nous diabolisant. Que les gens qui sont avec Félix ne vous effrayent pas. Ne réagissez pas contre Félix par rapport à, aux, aux gens qui sont en train de vous dire « Oh, comme il tourne à beaucoup yoka, beaucoup Non, les gens-là, ce sont les herbes qui vont être écrasées dès que les lions ou bien les éléphants vont se battre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous haïssez Félix à cause des gens qui vous répondent sur des réseaux sociaux. Pas à cause de lui, c'est qu'il vous dit. Dites-moi un jour, l'engagement de la fini bien à répondre bien à. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi aussi, je vois des gens qui sont avec Félix, qui sont à côté de Félix, parce qu'on a un comportement moraux. Moi, si je suis à côté de Félix, je ne peux pas l'afficher. 1. Si Félix était encore dans l'opposition, on aurait pu comprendre certaines règles Il y a des gens qui sont des aînés. Les aînés, on les traite par l'amour. La, par la haine est traitée par l'amour. Vous comprenez La haine est traitée par l'amour. Mais ce n'est pas la stupidité. Tu peux te défendre à un certain moment. Mais tu ne pourras pas me dire que tu es en train de te défendre quand quelqu'un as fini, il y a maman à eux pour finir, maman Ça, c'est une défense, non. Quelqu'un finit, fini, il y a maman Toi, tu le regardes, tu te dis d'accord, pas de ceci. Mais tu classes la personne. Regardez-vous, quand les gens vous insultent, vous commencez à les insulter. Donc, du coup, tout ça, exemple pour moi beaucoup de poussées minotées, beaucoup de haine contre Félix. Vous voyez, on ne chat pas Félix. Vous comprenez Parce que je suis, ma caméra par exemple, Et vous, êtes en train de vous réjouir, mais comme l'a l'a a mais la va c'est que la mais la va tout ça la nini sikoyou, balamaï, tela boule. Chadar, il y a comment ça dit ouvertement, il y a gratuité, école, ou alors, il y a ma kabila c'est la qui a mou. Mais vous avez un classique. Vous avez un diplôme. Vous savez comment réfléchir. Ça veut dire quoi l'engage Il y a Chadar, Ce qui va être ma partenaire, il y a solo. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des partenaires. Ça veut dire que Félix est en train de l'air maître des crocs à jambes. Et vous ne pouvez même pas lire de petites choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait Excusez-moi, batterie là et merci. La ça va couper là. Et qu'est-ce que vous avez fait Regardez vos commentaires, hein? regardez seulement vos commentaires. Regardez vos commentaires. « Ah, vous kabila fait des commentaires, vous avez fait bon commentaires. » Si les gens des Kabilis tuent Félix aujourd'hui, ça ne serait pas failli Qui va prendre le pouvoir. Non. Voilà une raison de plus où si nous aimons les Congo, nous devons être à mesure de dire à Félix non, ici non. De lui dire oui. Là où il faut dire oui. Mais les choses ne vont pas marcher. Même Jésus-Christ a dit ici. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils, s'ils, ne s'entendent pas. Nous marchons ensemble comment Nous marchons ensemble avec un objectif commun qui est le Congo. Libérer le Congo. Le Congo n'est pas encore libéré. La libération du Congo, ça ne veut pas dire que non, on va pas Non, la libération du Congo est d'abord économique. Dans un pays riche tel que le Congo, les gens sont en train de souffrir. Un pays tel que le Rwanda. Ne haïssez pas le Rwanda si le Rwanda a-t-il un smartphone Et Regardez vos réactions. On peut boycotter le smartphone de Congo dans le Rwanda, mais vous avez un problème dans vos têtes. Est-ce que vous pouvez interdire au Rwanda il y a une raffinerie, il y a y a une raffinerie, y a une raffinerie Est-ce que vous pouvez interdire au Rwanda ça y a une raffinerie, qu'il smartphone dans le Rwanda est-ce que vous pouvez terminer à Rwanda à extrait gaz Il y en a là qui, qui vous la à yé. Vos réactions déterminent hein, comment vous allez tomber avec les deux pieds et les deux mains en l'air. Que, que Rwanda fasse n'importe quoi dans son pays, c'est son pays. Qu'ils construisent les usines pour les SMAC. Écoutez, au Rwanda, il y a des routes partout. Comment ça n'existe pas au Rwanda, les militaires rwandais sont très bien payés. Au Congo, ça n'existe pas. Au Rwanda, les leaders de l'armée et de la politique, malgré qu'il est en train L'armée rwandaise est disciplinée. L'armée rwandaise est disciplinée. Les enfants sont respectés. Et puis, dans l'armée rwandaise, c'est pourquoi vous ne pensez pas que ces gens-là sont extraterrestres. Non, il y a de la discipline. Mais chez nous-mêmes, vous prenez des incapables, vous leur donnez des responsabilités, ils ne peuvent pas. Payez les militaires seulement, ils ne deviennent pas, ils, les, les généraux commencent à devenir businessmen. Mais ce sont des gens à arrêter. Ce sont des gens qui doivent être dans des prisons. Ce sont des gens qui doivent répondre. D'ailleurs, ce n'est pas au président de la République de se rassurer et de, de, de venir faire trop. C'est au commandant. C'est au commandant que j'ai reçu un appel là, je ne sais pas si c'est qui. Oui, allô, bonjour monsieur. Je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé, je ne sais pas si c'était ce... pour entrer dans cette émission, mais je pense aussi que la batterie est finie là. Je vais essayer de l'appeler là. Voilà, on va essayer de prendre la personne pour qu'il intervienne. Je pense qu'il va, il va intervenir. Voilà, je vais essayer de le chercher là. Il est où? WhatsApp? Ouais, ça vient. Ok. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes en direct là, vous avez appelé pour l'émission? Nous avons besoin gens comme vous. D'accord. C'est -ce ça la question. Comment Qu'est-ce que non C'est important Zona, pour nous de D'accord, merci. Alors, ça, c'était un appel. Je pense connaître la personne. Euh, on ne pourra pas aller en détail là. Qu'on Congo, je suis... D'ailleurs, je fais déjà la séance de marché public à Zona Congo et puis je vais rentrer bientôt. Je vais rester ici. On ne reste pas toujours ici. Mais je ne vais pas prendre l'avion pour venir au Congo, aller commencer à aller dans des couloirs pour aller chercher des postes. Je ne le ferai pas. Rentrer au Congo, tout le monde ne doit pas aller avoir des responsabilités à côté de Félix ou dans le gouvernement ou dans l'armée. Non. Je ne le ferai pas. Je vais rentrer au Congo comme un citoyen qui rentre dans son pays. Si mon pays m'appelle, s'il y a des responsabilités qui sont là pour moi, je prendrai. Et répondre à ta question, pourquoi je ne rentre pas au Congo? Je suis en train de me préparer. Vous savez que Félix a eu le pouvoir, ça fait dix mois. Et moi, personnellement, je ne croyais pas que Félix allait prendre le pouvoir. Je croyais que Bozar a le pouvoir et puis en train de nous tuer, de, de faire arrêter les gens. Les choses se changent et il faut se préparer à un homme, il faut rentrer, il ne faut pas seulement prendre ton avion, tu descends là-bas et qui va tu en hôtel, au comme, comme on est en train de voir. Je me prépare comme étant un homme, donc dès que je viens au Congo, je descends au Congo, je ne vais pas être en indépendance et un gouvernement congolais, à un hôtel, à un en charge, à un homme. Quand je rentre au Congo, je vais rentrer au Congo comme si je rentre chez moi. Je vais rentrer au Congo. D'ailleurs, je vais rentrer dans mon village d'abord. C'est là que je vais partir. Si je rentre au Congo, je vais aller dans la terre de mes ancêtres d'abord. Voir comment est-ce que les miens sont en train de se comporter. C'est la réponse que je te donne, mon frère, toi qui m'as appelé là. Je vais rentrer, reconstruire chez moi, au Congo. Et ça, c'est sûr. Ça, ce n'est pas une question... C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas besoin de fanatiques. Hein. Vous comprenez Parce que le vrai problème qui est là, je pense que euh, le président Félix a un sérieux problème, comme j'ai dit. Je l'ai mis dans le sujet là. Je pense qu'il a un sérieux problème. Il est, il est en train de courir certains dangers. Les dangers que Félix est en train de courir, ce n'est pas seulement pour les gens de FCC. Non. Les dangers que Félix est en train de courir, ce n'est pas seulement les dangers pour les gens de FCC. Les dangers que Félix est en train de courir c'est les dangers d'abord de l'intérieur parce que vous devez savoir que c'est pas seulement la personne qui, vous, qui soulève l'arme contre vous ou le contre vous qui est dangereux c'est comment est-ce que les gens qui sont de l'intérieur qui sont en train de se comporter vis-à-vis -vis, on protéger encore le pouvoir là donc il ne suffit pas, pas de se fâcher on faut protéger le pouvoir le pouvoir public et politique et se protège en collaboration avec le peuple. Il est en ont la position de force la Congo. Comme je l'ai dit, je suis pas rentré parce que Etienne, tu sais afin d'ici ma cambo et Afin ici Macambo pendant des années. Il y a un moment qui est la capacité à mobiliser la population. Ce n'était pas quelque chose où à la mouïka tombe à mobiliser la population, parce que sinon les gens le feraient. C'est-à-dire, nous devons rentrer au Congo, à arranger les Congos. Prenons par exemple le cas de l'armée. Prenons juste le cas de l'armée. Kabila avait dit si j'ai des bons conseillers, 15 personnes, je vais transformer le Congo. Mais il avait raison. Je vous garantis que Kabila avait raison. Parce que si les gens qui ont détruit les Congos, ce n'est pas Kabila. Non? Je vous dis tout le temps que ce n'est pas Kabila. Le gouverneur, le, le responsable politique, le gouverneur des régions, Ngoy Kassandji, ce n'est pas un Rwandais. Quelqu'un comme Ngoy Kassanji. Quelqu'un comme un... Ngoy Kassandji, ce n'est pas un Rwandais. Si vous prenez, excusez-moi, le téléphone de quoi Quelqu'un comme Kassan, ce n'est pas un Rwanda. De... Si vous prenez quelqu'un comme Lambert Mende, ce n'est pas un Rwanda. De... Vous prenez quelqu'un comme hein, le, le, le, les généraux qui sont. Écoutez, moi j'ai toujours dit ça, je ne sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent. L'armée relève, à Koko l'argent ne doit pas venir de Félix et pour Soda la solution qui va m'accuser, la salaire, c'est une solution encore temporaire, ça ne va pas changer. Vie à la population, il y a la seule, vie à la soldatée. Non. Les militaires, au temps de la paix, doivent cultiver 120 000 personnels. Il y a 60 000 militaires. Parce que les militaires obéissent aux ordres. Vous prenez 120 000, il y a des gens qui ont été la moitié de ces militaires, là, tango, il y a Comme les militaires obéissent aux ordres, vous cherchez les ingénieurs agronomes, et là la la pour nous, et qu'on a pendant six mois. Et ni si ni. Mais est-ce que l'armée congolaise? Mettre l'homme au centre de la politique congolaise, comme a dit Félix. Ce n'est pas le fait d'augmenter les salaires. Non! Ce qui est surplus, il y a des locaux, ils allaient dans le cadre, il y a armé. Dans le cadre, il y a gouvernement, les enseignants peuvent commencer à recevoir surplus, il y a du locaux. Parce que la population, vous ne pouvez pas aller en France, mais l'armée, au temps de la paix, doit être veux Armée, c'est comme ça, il y a l'économie, il y a le Congo. L'armée, nous avons le maquinaté que nous foutent à soldats 300 dollars, 400 dollars, 500 dollars. Et ça, c'est ma décision temporaire. Et je me demande vraiment comment est-ce que les gens qui se disent qu'ils sont des gars généraux 4 étoiles, des brevetés, des d'état-major, des techniciens, vous êtes des techniciens qui en papier, théoriquement, vous n'êtes rien du tout. Parce que l'armée, au temps de la paix, qu'est-ce qu'ils font 120 000 personnels, 150 000, 200 000 militaires. Mais est-ce que ça, ce sont les Rwandais qui vous empêchent Toi qui es le commandant de bataillon, que bataillon ailleux, ma en n'a partout. Mais les gouvernements peuvent vous faciliter, chaque bataillon en a détracté, détracté, avec des ingénieurs agronomes. Mais dites-moi, ceux qui, ceux qui bataillent, à après six mois, mais d'abord, qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous supprimez un banco d'humain. La est à l'état. Pour la consommation de sou, les soldats sont en train de planter ma dessus, à l'eau Et ça, ça demande quelle magie? Ça demande quelle magie? Et quand, quand je n'étais pas content quand le président Félix -à -à ça a à mon salaire. Écoutez, les militaires doivent d'abord, au moins, auto alimentaire et conseil dans la arbre l'avantage de la carte armée c'est pourquoi parce que l'armée obéit d'abord aux ordres l'armée qui l'attend à regardez-vous en avant marche n'anzia bilan ce que marche les ma bilan les ali armée au sol la moussala n'a ni vont morosarité non seulement basan a autosuffisance alimentaire dans le cadre de la caserne n'abandon ceux qui surplus les ali donc il y le département mussoo qui sont en difficulté les enseignants alors surprise on les a armé, armée c'est comme ça que Mao tout n'avait en oh une grande puissance mondiale c'était comme ça l'armée fait le travail pour la population de toutes les façons l'armée à l'obat pour école pour na école non quand Kabila avait dit qu'il n'avait pas des gens, il avait raison. Moi, je ne suis pas contre Kabila parce qu'il est... Non, non, je ne suis pas dionnaire de ma déterrer. Je suis contre Kabila parce qu'il n'a pas pu transformer vie sociale à Congolais. Je suis contre Kabila parce qu'il a laissé des médiocres occuper des postes. Vous savez, Kabila avait pris la décision d'abandonner de, de, de, de, de, de, de le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Kabila, a qu'il a politisé Congolais et la vous avez vu que nous avons bien dit Nous bien dit. Kabila a l'équipe de politiciens congolais et belé dans ma yelle. Vous voulez que je vous dise pourquoi Tous les politiciens congolais qui étaient avec Kabila et qui sont pour Kabila, regarde ce qu'ils ont dit. Ah, Mosey il faut y'a un caca, y'a un caca, y'a un caca, à Mose Parce qu'ils savaient que ce que les gens sont en train de me dire n'est pas vrai. On ne peut pas pousser, écoute, les tézaboués, Olive Lembe, tu as une bourseau. Olive Lembe, toi qui sois derrière. Non. Kabila n'est pas dit que Kabila est un Je ne pense pas que Kabila, euh, derrière de toutes les façons, si vous remarquez d'abord, des accord à San City. C'était accord de flexibilité à Kabila, un gouvernement, un plus 4 du Maga. Arriver les pouvoirs pas de souci. Qu'est-ce qu'ils veulent Oh, finance même à juste On a dit, que a tiré ma maman. Il n'a pas bêté pou. Il a récupéré ma solo. La même chose de l'élection de 2000, il y, y a 2006. Vous comprenez Il a fait la même chose. y a un non, moi pour te soutenir, je ne pas Gizeng. On a peut pas nous soutenir. Il faut... Il faut... Primature, tout ça. Que même si Gizeng non, non, non, non, non, Primati, parce qu'il peut bien être comme ça. Il est direct comme ça. Dans Primati, on va mettre les techniciens, mais quand on est en échec, Kabila. C'est là où sur ce point-là je respecte ce monsieur. Il n'a dit pas de problème, je vais te donner. Après, si il est primature, après a changé sous. Après, boum. Après, boum. Mais lui, il est resté le maître du jeu. Tu vois? Mais les politiciens congolais ne comprennent même pas. Ah, Félix, ils ont tous Ok, comment est-ce qu'on va faire? Nous devons essayer de faire en sorte que.. Parce que de toutes les façons. Il fallait là? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont été blanchis. Moi, je ne condamne jamais Kabila dans ma cambo. On le condamne parce qu'il est chef. Mais je condamne les Congolais qui ont travaillé avec Kabila. Vous tous ici, vous êtes en train de insulter Kabila. Mais la majorité des gens qui sont rentrés là-bas, là là Kabila n'est plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir, mais ce sont les gens qui ont détruit au nom de Kabila. D'ailleurs, les gens qui ont tué au nom de Kabila, ils ont tué. C'est-à-dire, notre problème, c'est les Congo. Comme le frère a dit, pourquoi tu ne rentres pas Écoutez, rentrer, de toutes les façons, je vous ai dit que je rentre. J'ai écrit, je fais des demandes officielles, comme étant congolais, dans niveau de l'Union la zone. Ce n'est pas que je n'ai pas fait. Je fais mes demandes pour que je rentre. Je suis un homme, on a un champion. Qui a les deux pieds sur terre. Je mets des pieds sur terre. Je ne suis pas parfait, mais je ne peux pas soutenir quelqu'un parce qu'il vient de chez moi. Non. Je ne peux pas soutenir quelqu'un juste parce qu'il est mon ami ou je l'aime. Non. C'est pourquoi je dis à Félix ici c'est bien, là-bas c'est mauvais. Et même dans tout ça, pour que les Congos avancent, nous tous Congolais, même ceux qui ont travaillé avec Kabila et les autres, nous devons trouver d'abord intérêt d'entente de faire ce qu'on appelle les réconciliation nationale, qui va congolais surtout, et puis ensuite faire les choses correctement, parce que c'est ça qui manque. Au Congo, les gens ne font pas les choses, les politiciens ne font pas les choses correctement. Ils font les, les, les choses comme ils veulent. Donc, Félix, ça a un danger parce que. Euh, non seulement dans le danger à côté la côte À côté les gens vont nous bah Alors qu'on peut connaît peut-être qu'on perd le pouvoir. Peut-être, c'est ce ils pensent. Mais, normalement, la a fait ça, c'est un danger. Mais, on a besoin de l'attourer, par exemple. Quand je a vu ce exemple, il y a un petit peu, il y a des gens qui J'ai même dit au chef de l'État, il faut 70% de ça Mais vous oubliez que le chef de l'État, c'est pour les congos. Parlez au congol. Parlez aux ministres. Ce sont des choses qu'on va discuter au sein du parti. Vous allez avoir les informations au moment voulu. Ce n'est pas mauvais de défendre les gens qui se sont bâtis. Mais ce n'est pas seulement les gens de l'IDPS qui se sont bâtis pour la libération du Congo. C'est faux et archi-faux. L'IDPS représentait l'aspiration du peuple. C'est ça, en fait. À l'époque, l'IDPS n'était pas une fausse à la carte à comme vous êtes Ça c'est c'est diminuer le président de la République et puis de continuer la imaginer que les alliés tout On arrive au Congo, c'est toujours un Congo, On arrive. C'est le bilan va venir. On va rentrer parce que les Congo nous appartient comprenez? Donc, ça, c'est quelque chose de sérieux. Frère Wana Bengi, je ne sais pas, Bengi a appris un numéro, il y a WhatsApp. Il y a un mot qui est belé. Je ne sais pas, mais je pense que. Ah, non. Voilà, et dans toutes les choses, il faut savoir aussi remercier Dieu. Parce que si vous voulez remercier nos âmes, comme tout ça, il y a un mot Donc, comme nous avions commencé avec. avec avec euh, avec Dieu. Tout ce qui s'appelle Toyo Kaman après tout partager. Donc, tout ça uni. Vous devez comprendre que c'est déjà fini. Ma camboia. vérité des yeux, on a failli le lierre ici, clairement, qui a proposé que l'élection anticipée, ça n'est en 2021. C'est-à-dire que, pour moi, ils allaient signer clairement, il fallait lâcher prise pour moi. Ils allaient signer tellement, il y a eu prise, prise, prise, prise, prise, prise, prise, prise, prise, prise, donc voilà, Tomeka Koyoukana no Nzembo, Yabiso Moko Congolais, avant tout Je ne sais pas pourquoi. Alexa Music. Je n'ai rien trouvé intitulé partout qui peut lire de la musique. Pour écouter de la musique sur votre haut-parleur, utilisez le nom de l'appareil ou configurez le multiroum dans l'application Alexa. Alexa Mike plaît. Alexa Mike Kalambay. Voulez-vous écouter de la musique par Mike Calambay C'est ça. Lecture du titre par Mike Calambay sur Spotify. Yes. On va partir à la chaise, Et, ça vaut pas que tu faire. Et de l'espoir. Alex, Et de l'espoir. Parce que quand vous avez de l'espoir sur votre objectif, rien au monde ne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous savez, les gens aujourd'hui réagissent, ils veulent abandonner les combats parce que les gens de l'IDP sont faits ici, parce que les gens de la Mouka sont faits ici, les gens se divisent. C'est-à-dire, on oublie notre objectif qui est le Congo et on se limite dans des divisions. Parce que si nous tous, nous avons un seul objectif qui est le combat, nous allons être tolérants. C'est comme un proverbe, et pas la Bible. Je n'ai pas de Je de temps. L'autre dit, je veux seulement que moi, pas envie. Vous comprenez, si nous pouvons avoir les fils que Sagesse soit là, vous allez comprendre que même si Félix est en train de commettre des bêtises, et parce qu'il est en train de porter notre enfant qui est le Congo, nous agirons autrement. Mais nous sommes en train d'agir. Vous êtes en train d'agir. Exactement comme cette femme-là qui disait à Jésus, au <rire> roi. Ah, bisakembetia. Bisakembetia. Orso Antonio de la Rebia, villageois de l'Équateur. Vous êtes en train de réagir exactement à Ecosimbate, Kabila Kobomaye. Vous parlez de Kabila Kobomaye du Congo qui est votre pays comme étant des gens de l'extérieur. Le fait que vous étions des gens de la ne vous empêche pas de défendre votre pays. Ne sortez pas, n'abandonnez pas parce que, parce que Félix est au pouvoir, parce que les gens qui le soutiennent et qui sont contre nous sont avec lui. Non. Ils ne peuvent pas vous empêcher votre pays. Il suffit juste de revenir à la raison. Maintenant, c'est Félix. Félix qui est président. Qu'est-ce que nous allons faire pour contribuer ici Non, non, à Félix. Qu'est-ce que nous allons oublier Ma caméra, élection, vérité des urnes et allée aux oubliettes. Ok. Qu'est-ce que nous voulons faire maintenant Les choses doivent se faire correctement. 15 millions. Oui, mais ben, il dit 15 millions à solo. Nous devons suivre 15 millions maintenant. Nous soutenons Félix dans la vérité. C'est lui qui est le président maintenant. Mais nous voulons que le président de la république puisse mionner. Et c'est comme ça que le peuple sera toujours avec vous. Parce que vous êtes en train de suivre la voie de la raison. Vous comprenez Il faut vouloir accepter certaines réalités. Parce que la réalité est que la vérité des yeux est foutue. C'est parti, c'est parti. Mais ne vous mettez pas à l'écart parce que euh, Félix est au pouvoir et que a tourné à Bango, votre vie, vous ne vous commis au bon moment. Mais est-ce que vous, est que, est que vous, vous mesurez l'ampleur de ce que vous êtes en train de dire? Vous-même là. Votre pays. Et puis, bon, Félix a entre ses mains votre pays. Ah, bah vous avez dit. C'est-à-dire que vous êtes en train de laisser votre enfant entre les mains de deux étrangers qui se battent. Mais toi tu sais que cet enfant-là est mon enfant. Bon, ce que tu as panzana, bon, si tu es sage, tu gens, tu vas essayer de le calmer. En bandit, on dit un terme, on dit quelque chose. Monzo mbo n'a pas de pollu. Demandez aux gens qui parlent et qui ils vont vous dire. J'avais mis ça sur mon mur. Je ne sais pas, vous n'avez pas compris. À on dit ceci. Monzongbona ngia Moholo. Vous avez compris Je vais vous répéter encore. Allez chercher, mon il va vous expliquer. Monzongbona ngia Moholo. Vous savez, c'est-à-dire que ne vous écartez pas du Congo. Personne ne peut m'écarter du Congo. Personne. Sur mes cartes du Congo, d'abord on ne peut pas m'écarter du Congo, il est impossible. Je suis villageois de l'Équateur, mon père est d'Abouzi, ma mère est de Yakoma. J'ai grandi à Businga, Bado, je fais les cotaconi, je fais ma formation, je suis breveté C. C'est-à-dire, il est impossible, inadmissible, comme ils disent, mais quand ma Congo là recruté, il n'y a Vous savez Pourquoi on a dit ça la Congo pour Félix président pour Non, pas du tout. Je fais partie des actionnaires du Congo. C'est à dire que comment je me lève Je vous ai dit que on devrait aller travailler volontairement. Dites-moi parmi vous tous ici, vous autres qui m'avez à conseiller, qui a proposé. Je dis, je veux aller travailler volontairement. Parce que ce pays-là, vous savez, quand je pense à quelqu'un comme moi-même, Kadhafi. Il a dit, je vais aller travailler volontairement pour mon pays. Il a transformé son pays. Kadhafi, on peut l'appeler dictateur, mais il avait raison d'être un dictateur. Vous savez, des fois, avec des voyous et des fous et des stupides qui ne comprennent pas, là, c'est en prison. C'est ce qu'on appelle la douce dictature. Vous comprenez Parce que les gens qui ne comprennent pas, ils doivent être rééduqués. Kadhafi, quand il était au pouvoir, il a construit son pays, les gens avaient des bourses, tout le monde avait des maisons, il y avait des routes, l'eau était gratuite, l'hôpital était gratuit, tout était bien. Il voulait le ciel. Regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus. Vous détruisez toujours ce qui est mieux pour vous. Vous espérez d'avoir quelque chose de meilleur. Mais en réalité, vous refusez d'être les acteurs du changement. Vous préférez être des observateurs. Des analystes. Ah, ce soir, Félix, il a dit eh, tiens, Ah, à Mais ça ne va pas là. Mais ça servira à quoi tout ça Ça sert à quoi Le vrai problème, c'est que même avec les Rwandais, comment nous en parler On ne peut pas empêcher les Rwandais de, de construire les égyptiens. C'est stupide ça. Je ne peux pas me, me mélanger à vous. on oh, non, tu boycotté smartphone à Rwanda. C'est a quel sens Vous n'allez pas empêcher les autochtones de l'Est. De, de, vous savez, les autochtones de l'Est. de vais vous parler. Je vais Renseignez-vous, on va vous dire. Hein? Ça dit que la politique il faut aller au Congo à niveau et vous êtes en train de réfléchir des choses de sérieuses pour le Congo. Écoutez, quand vous ne répondez pas à une personne parce qu'il est en train de vous parler, ça ne veut pas dire qu'il y a un non. Ce aux huitans huit... Euh, oui. vous savez des fois il y a certaines choses il faut toujours savoir vous savez quand vous avez dans votre cœur le vrai amour hein, je parle pas de l'amour il y a sentiment parce qu'il y a une confusion entre amour et sentiment, la vrai amour le vrai amour c'est quand quelqu'un que tu aimes fait quelque chose de mauvais mais tu continues d'aimer la personne mais tu as, tu, tu as la colère contre l'action vous savez c'est quoi les défauts Les défauts, c'est quelque, quelque chose que quelqu'un ne peut pas. À quoi disons, il a faiblesse. Faiblesse, c'est que pas quitter. Il a besoin d'aide. C'est ça, les défauts et les faiblesses. Nous devons aider notre frère Félix à marcher correctement dans l'histoire du Congo. Si vous décidez de ne pas l'aider, tant mieux, mais sachez que vous êtes en train d'abandonner votre pays, votre trésor, c'est vous, c'est votre choix. On ne peut pas venir, moi, je ne peux pas dire que non, parce que tu Félix. fait lit, je suis fait avec moi, je suis fait avec Félix, je suis fait avec moi, je fais avec je ne le fais pas pour eux, je m'en tape en tout cas. J'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour le président. quand je suis en train de me battre pour les Congos, je me bats pour les Congos, et surtout pas pour les postes. Là, suis à l'aise, je suis à mon bois suis à l'idée, je suis à l'aise, je suis à l'aise, Soyez en que un mois après. Vous avez remarqué que. N'oubliez pas pas que bien formé dans ma compétition. Donc, ainsi, présent dans mon et non corrompu. C'est-à-dire si des commentaires, il y a des commentaires, il y a des insultes, il y a division sur ma page. Je t'enlève avec amour. On comprend, on dans le bolu à l'aise à apporter les idées constructives. Laissez les gens qui ont les possibilités de faire des choses mieux qu'ils les fassent. Ne gardez pas toujours la colère envers les autres. Essayez de, de vous comprendre, de vous supporter. Parce que le Congo, c'est notre pays. C'est normal que les jeunes gens, nous avons aujourd'hui des quarantaines, plus de, plus de 40 ans aujourd'hui, il y a des jeunes, des jeunes gens qui ont 25 ans, 22 ans, 26 ans qui finissent le diplôme, ils n'ont rien à faire. Et nous sommes toujours là, nous, en, nous sommes en train de dire que nous sommes des jeunes. Nous ne sommes pas des jeunes, nous sommes des papas. Nous sommes des papas, nous sommes des responsables. Nous devons aller au Congo créer de l'emploi. De l'emploi, on ne les crée pas seulement en étant la présidence avec Félix. Parce que vous savez, j'ai oublié un secret. Les responsables tels que Félix, et Mobutu, Kabila, la position à commis en, commun, en gros, il va être pris en otage par les gens qui l'entourent. Et c'est tout ça, tout comme ça. Parce que lui, c'est comme ça le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que, son cas tac, t'étais. Il faut comprendre que, à un certain moment, les gens autour de moi sont. C'est la même chose que ça a été la chute de Mobutu. Les gens autour de lui lui ont induit en erreur. Je vous ai donné une histoire, mon histoire à moi. J'étais le jeune officier qui était sorti. Avec tous les moboutistes. Le 16 mai, Kabila est entré le 17 mai. Dernier avion, jeter dedans. Je vous ai dit parler de ça. C'est-à-dire que je connais les choses que moi je suis en train de vous dire. Je suis pas seulement en train de vous rencontrer. Oh, parce qu'on est sur des réseaux sociaux. Non, non, non, non, jeter là. Et il y a encore de là qui sont à Kinshasa là-bas, ils sont vivants. Et c'est ça que moi je vous disais, si moi je n'ai pas mon avion, je vais rentrer ça ça Mais je plains, je plains, je plains, je plains, je plains des gens qui sont avec Kabila. Et ils vont me dire, eh, à tout, bonjour, euh, ça va, euh, je vais me retrouver. Je veux me retrouver, je ne sais pas que je ne peux pas, non. Je ne suis pas parvenu, non. Mais viens à moi, pire, okay, je ne peux pas dans la position calée. Et que tu de le quand vous avez l'amour de cette nation, vous allez faire les choses justes. Moi, je suis parti en Inde, là. savoir étudier la personne les Gandhi. Je suis parti, j'ai compris quelqu'un comme Jerry Rawlings, celui qui a transformé les Ghana. J'ai rencontré quelqu'un comme Jerry Adams de l'Irlande du Nord ici. J'ai rencontré des gens. Qui me disent non non non quand tu fais ça c'est pas normal c'est quoi ton objectif tu veux aller au pays mais toi tu n'as pas de boulot commence d'abord à chercher du boulot tu trouves le boulot non ça c'est pas suffisant tu ne pourras pas aider ta famille comment tu vas te battre pour le pays tu vas voler, ça suffisant vous comprenez c'est à dire que quand on est en train de parler ou de dire des choses comme ça le frère là qui a demandé tu veux pas rentrer je veux pas prendre mon avion et rentrer là bas Aller commencer à commander, non, je ne le ferai pas. Je fais des demandes, je fais ce qu'un qu qu congolais peut faire pour son pays, je le fais. Que ce soit par des voies formelles ou informelles, je le fais. ou je le fais. Et je ne suis, suis pas un commandeur des boulots. non. Je suis là pour avoir des responsabilités parce que je suis convaincu que ces gens-là ne travaillent pas bien. Et comment je sais qu'ils ne travaillent pas bien Parce que je sais que moi, je ne fais pas les choses comme ça. La première chose, d'abord, renonçons à, à nos salaires. Vivons avec l'argent de l'État, maison, nourriture, transport, école de nos enfants, bingo. Pendant cinq ans. Redressons notre pays. Et c'est là que vous allez comprendre vraiment si les députés, si les politiciens que vous avez comprennent ce qu'a sauvé les Congo. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est devant la télévision, il y a sa voiture qui est à côté, et à la fin du mois, il touche son salaire de 8 000 dollars ou 15 000 dollars, qui va venir te dire écoute, je me vais pour la population, il doit partir. Non. Se battre pour la population, c'est aussi sa dignité. La dignité. Toi, tu es dépité, il y, y a côté, moi, qui a Caravans, ce qui a Rapikuna, et les gens dans ton village, j'avais des photos qu'on m'a envoyées à l'Équateur. Les enfants, dans bah, l'école, bah, ah, les alliés ah, bah, à ok? Je me suis juste posé une question. Tolmo, ils ont combien 6 oh, euh, bah, bah, bah, si dollars, bah, 7 dollars, bah, 8 dollars. dollars, dollars. Nous étions à Pamba, Congo. Attends, la brique cuite, beaucoup que et mais quand je vois les gens qui sont, qui disent qu'ils sont des politiciens, je me pose la question, pourquoi vous soutenez tous ces politiciens-là Surtout les originaux de l'Équateur, ça m'énerve d'une façon, vous n'avez pas d'idée. C'est pourquoi je me suis dit, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui a déjà eu de responsabilité et qui n'a rien fait. Je ne pourrais pas. Tant le 6 dollars, 10 dollars, c'est-à-dire que tu as la capacité, capacité, il y a un peu tonnes, qui moi mille a Pour ma école, il y surtout 10 écoles dans le territoire. Il parce qu'ils ont la possibilité de faire la comment